Salut YouTube Juste pour te dire, vas-y, va t'abonner, like, commente, c'est tout. Tout ce que j'ai à dire. Un petit show. Il faudrait des gardes du corps, mec. Des mecs, s'il y a des gars qui s'arrivent près de toi, ils les chopent, ils les défoncent. Et toi, tu filmes ça, frérot. Only fan de MMA. Tes gars, ils défoncent des mecs. Genre, clairement, ils défoncent des mecs. Hein. Si des viewers qui font les malins, tu leur donnes des rendez-vous. Bam Tes gars, ils les défoncent aussi, tu vois. Ils leur latent la gueule. Hein. Mais genre, giga a Waouh, waouh, wow, j'ai pété les plombs. Meilleur business plan. Oh non, arrête, arrête, arrête, arrête. Ah, oh, t'es trop meilleur que moi, j'ai rien pu faire. Hop, oh, attends, si je vais là et que je me cache là. En vrai, il y a un. Okay. Dans ma tête, il y avait un monde où ça passait, sincèrement. Oh, tu vas pas camper sur mon colis quand même. Regardez les mouvements, regardez les mouvements, regardez les mouvements. Je paralyse in tout ce truc. J'arrive. Bam. Massage de l'épaule droite, épaule gauche, crâne. Oh une grenade. Pourquoi j'ai dit oh une grenade Comme si je venais de voir passer un chat. Parce que. Ça n'a rien à voir avec un chat, une grenade. Regardez le move, regardez le move, hop, regardez l'autre move. Regardez là, regardez un. Je peux pas me tirer dessus parce que s'il se monte, l'autre lui tire dessus. Hop, je remonte là. Je redescends là. Je mets une para en rebond sur le bitume pour que ça rebondisse bien loin. Je le rattrape malgré son move de merde. Je lui explose le crâne à ce fils de pute. Je fais un move par ici. J'envoie un couteau. Je constate une désynchronisation. Je vois que le mec me... Mais... Tu te fous de ma gueule Oh, le joueur PlayStation de merde Mais comment c'est possible que ça ne le touche pas Allô Le jeu Le jeu Ce joueur Play me... Mais qu'est-ce que... Mais il pue la merde tes moves T'as les mêmes moves que ma grand-mère Oh, je vais t'exécuter, gros. Sur... sur le bitume, tu vas y passer, gros. Oh, mais... Mais crève Ah, mais c'est le même joueur que tout à l'heure alors le gobeur de bite, t'en reveux Tiens. <rire> Et ouais mec, tu penses me faire chier, mais en fait je vais te... Je vais me servir de toi pour me financer. Tu m'as pris pour un écolo, t'es vraiment un Blaireau. Oh. Glisser et t'arracher le nez. Oh, t'as plus de nez. Ok, ok, je prends la décale. J'ai plus de vie, je pense que je vais bientôt claquer. Pourtant, j'arrive encore à respirer. Oh, un troisième qui se met à me backstabber. Je commence à m'échapper. Ok, ok, j'ai glissé pour m'échapper. Ça s'est bien passé. Je commence à recharger. Oh, je t'ai vu. Oh. Balle dans le cul! pas, Je suis H1. Oh, il a déconnecté. Yo! Même oh, si je suis H1. Oh, mec! J'aurais pas dû crever. C'est vraiment injuste ce qui vient d'arriver. pute je suis encore en vie mec hein. je suis désolé pour ce que vient de se passer je t'ai quickscopé je t'ai pas respecté parce que pour moi t'étais juste un ah. oh, bon. mc chaud je vais tenter quickscopé chat Merde, c'est encore Scotty qui l'a mangé. Comment je pour être aussi fort Je suis un chien, faire des, fais des efforts. Oh Oh Excusez-moi chat. Chouachin, tyrolienne. tu m'as pris pour ta chienne, je me mets à râper comme Didier Et Didier, FDP. Ouais. Oh mec, tu m'as collé. Cette grenade est complètement abusée. Comment t'as fait pour la caler Oh, mec. Incroyable. Attends, il faut juste que je le paramètre. J'appuie sur un cerf. C'est bon, j'ai appuyé sur un serre. Oh. C'est super bien joué de m'avoir paralysé. Porte de grenadée. Euh, oh je pensais que j'étais crevé. Mais en fait, voici revenu. Eh. eh C'est pas fini. Tu l'avais dans le kiki Alors. alors Elle est déconnecte va, pauvre chienne Oh là là là là Alors il a quel goût ma bite Quel goût il a, Plaze Oh merde, lui il a la réponse. Ouais, je vois chien. Déplacement. Pas peur. Je me mets recharger. Ok. Je t'ai tué. Je défoncé. Je t'ai haussé. Je pense qu'on joue pas au même game, mais... Ouais. Chouachin. Le Lord du jeu de Call of Duty. I 1 Le Lord de Call of Duty. Mbot. dans ta glotte, je me mets à tirer, je t'ai pas vu, je t'ai cru, j'attends une tête perdue, tu le sais, je le sais, je vais te sodomiser, tirer un poulet, caragué tu devrais crever, ouais, je oh merde, j'aurais pu gagner, finalement j'ai pas gagné, parce que c'est ça son métier, je prends la ligne au cas où il voudrait faire des absurdités. Et... Et... <tous> gros son. Je vois, je vois bien que le mec, commence à ça se déplacer. On n'est pas inquiet. On va tous se déplacer. Je lui mets une frappe dans l'estomac. Bam Et puis je viens de tilter. Sans train de se resserrer. Qu'est-ce que je fais Ok, je commence à m'avancer. Et puis voilà que me vient une idée. Pourquoi est-ce que je jouerais pas avec une voiture Je t'ai empêché de sortir. Tu vas dois sortir. Ouais. Putain, je t'ai humilié. T'es vraiment passé pour un jambonnet. Tiens, je t'ai. Je suis désolé. Je t'ai défoncé. Ouais. Oh, let's go. Yann meane yano. Tu vois ça, t'es en train Ouais, je vais oh, veux... oh, veux... Tiens. Tiens. Je vous invite évidemment à vous abonner suite à une telle partie. À envoyer des sub-gifts. À... à tout casser. Évidemment. MC Show. Ouais.